Trader Pacifique, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 120 ans, implantée dans le Haut Doubs à Pontarlier, donc un site industriel de 470 personnes. Euh, qui regroupe euh, bah, tous les services euh, d'une entreprise. On est complètement indépendant. Enfin, on a un process intégré donc euh, de l'usinage, de l'assemblage automatisé, de l'injection plastique, de la... du surmoulage en caoutchouc. On fabrique des valves pour euh, des applications automobiles, industrielles et dans l'aéronautique. Euh, on, fabrique, on exporte nos produits euh, vers plus de 80 pays. On cherche des ingénieurs, ingénieurs mécaniques euh, en conception, en innovation. On cherche des superviseurs de production euh, qui euh, encadrent les services euh, terrain. On cherche des ingénieurs commerciaux pour euh, bah, travailler sur les nouveaux projets et contacts clients. Et on cherche des techniciens euh, spécialisés dans l'usinage, dans les méthodes d'industrialisation. L'UTBM, c'est un partenaire précieux que, que, avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années. On accueille régulièrement des, des apprentis. Euh, au sein de notre bureau d'études en, en, principalement et également des stagiaires régulièrement au sein de nos, de, de nos services R&D méthodes et bureau d'études